Vous m'avez parlé de mon agrandissement, vous m'avez dit que vous pouvez m'enrichir, vous pouvez faire de moi quelqu'un d'important, mais je ne veux rien de cela. Et surtout, je ne veux pas les tenir de vous. L identité, ça veut dire quoi L'identité, trouver sa place, avoir une raison de vivre, savoir pourquoi on est là. Les jeunes ont leur langage, leur argot, et toujours leurs angoisses. Il y a si longtemps, si longtemps, si longtemps, il y a si longtemps... Si longtemps Si longtemps A l'époque, mon bateau m'attendait L'horizon brillait, je partais Chercher l'art, chanter Sous la lune argentée Les dunes j'arpentais, chanter larme tombait, elle suivait la chute D'une lumière d'été Je regardais, une dernière fois cette terre qui m'ont vu naître Mélange de mer et de pierre Nourricière de l'âme et de l'être J'ai mis dans mes lettres, mes rêves de découverte Plein de monstres sans tête et de Sidi-Aztèques Ou Guarani, des récits enduits de peintures rupestre Je voulais croiser des démons, des démons. Écraser des titans, titans Chanter dans des typhons Tifons. À crever les tympans, titans. Des sirènes sensuelles Qui sèment leur sève sous le ciel, ciel. J'espérais que le ciment soit moins sec dans d'autres bled. bleds Voici des bouts de vie passés Rêvés ou décalés Je les ai taillés Avant de les voir détalés Loin de mes pensées Histoire rêvée Donnez-nous à 147 ans dans le champ de Dan et qui s'est allé. T'as pas idée de ce que j'ai pu faire, t'as pas idée comme je suis devenu fou. Souriant sous le souffle de Lucifer, sur une terre qui souffre de la paix, il sous, sous, sous. J'ai hurlé à la mort, à faire trembler la mer pour trouver une réponse à notre présence sur terre. très sœur, n'ayons pas peur, mais soyons fiers. Que nos luttes faites de sang, de douleur et de chimère. Que nos cœurs vocifèrent, c'est comme ça faut faire L'horizon nous libère d'une sombre misère. Mystère et suspense, c'est à toi et dans nos chairs. Pas grandi dans la zone, mais je connais ses ombres. Je regarde des hommes qui succombent à son nom. J'ai pas vendu la drogue, mais je connais. Je vois un décor de temps, et des corps qui tombent Mon radeau aéré, sur des ponts aériens J'ai failli me noyer Dans des verres trop pleins, ma tête a atterri Par terre j'ai failli Me taire mais par magie En un moi une voix m'a dit Mon radeau aéré, sur des ponts aériens J'ai failli me noyer Dans des verres trop pleins, ma tête a atterri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 On débarque comme une claque, comme Tyson qui frappe. Les oreilles s'arrachent, les pas éclatent, la matrice c'est KO. On a baisé l'oracle dans le sillage de mon flot, traîne un putain d'orage. Chemise ouverte, c'est tout de ma sape. Flot de tueurs prêts au massacre, contre l'empire comme un Maasai. Ake diaway, on m'appelle si Sai Quand je crèverai, je guérirai Zoumaï. une balle dans la tête, dans la mienne, c'est le why. Dans l'arène, je réclame un duel contre un tal. Ce matin finira sous la table. Yeah Paris pour percer, faut le cerveau de Weshden. Et pour exploser, faut être molen. tous tous méchants, tous les petits. Cafard veut la vie de riches blancs Satan blessieux, le soutien fait mieux Si même nos vieux te mettent dans le feu Comme petit ardeux, fiers et courageux Dans nos yeux je suis pas sur les raisons, bien sûr que j'ai raison. Toujours avec mes barjots, casual connexion. Un cancer te rend cabinet. Sur tes mains, fume le calumet. Ici, la frappe se fait tourner, c'est un signe de fraternité. Bien zoné dans nos quartiers, authentique, c'est pas disney. Au royaume de fossés. Oh. Qu'on est passage entre sirène et hackal. Moi j'ai choisi ma seule, mes meilleurs the fappé dans marbre de carrard Paré pour la bagarre Pour la bataille sur scène On partage la bonne gamba de drame de port douc à Carthage Tous nos fils te font rage Le cancer par le cul et la perte de phalanche. Ouais C'est ce qui t'attend Si tu viens jouer le barge Toujours dans le bar mélange Ricard On dérange voisinage concert sous leur terrasse Quand c'est de l'art prouvé par les faves ça passe Quand tu rappes le social on veut te ta race banale Tu me diras banane Tu te prendras jamais baisser la garde Jamais baisser les bras. Bâtard, on te dira barbare, On t'appellera jouer à l'intermédiaire Arrêtez par les NCLS, Alteros, c'est le feat que t'attendais Ton missile et notre fierté Homicide volontaire, si le micro a canné La facture sera salée Et leur sang rafale. En rate de verre, la barmane nous sert directement dans le gosier Faut Y gosier, oublié le est ou le som. Alors que se lève le soleil, plein de sourires sur nos visages, bleus qui patrouilleux, deviennent furieux. Le sud le fait mieux veille de jour, férié de janvier à janvier, on emmerde les envieux. Viens zonez dans nos quartiers, authentique, tu sais c'est pas Disney, Disney, au royaume de Fossé. Au soleil, on t'emmène, Méditerranée, aime les cagues, on emmerde. Hein. Viens zonez dans nos quartiers, authentique, tu sais c'est pas Disney. sur des parties grises. Si ouais, ouais, la nuit, ouais. prison à vie, alcool oubli Au nord de la ville même le silence s'ennuie Le ciment durcit sur les rêves d'avenir Qu'on balance à la mer dans ce dernier soupir Existence balayée comme un écran tactile Corps exhibé comme nouvelle tactique Mort de l'intime face à l'attrait du fric La suite de l'énigme mène à l'abîme Rien n'a foutre que votre dame brûle Quand des immeubles sur des vies s'écroulent Où sont les milliards, la cagnotte ulule Pour sauver les âmes d'un navire qui coule Est-ce que t'entends le tremblement Est-ce que tu sens le tremblement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 Tirer de nos places pour bâtir des palaces. Dehors, ça trépasse, au calibre, on Les petits dents éclatent, ont le sang qui se glace. Ici, pas de place pour rêver de l'espace. La mer se fracasse, les bateaux s'effacent. Sentation les masses dans des zones dégueulasses. Si tu gueules, te casses, on resserre la nasse. Nique sa race, vive la lutte des classes. Ah. De la suite tombe quelques gouttes de pluie, de nos yeux remplis de fuite, que la souffrance s'effrite. Juste un instant de magie, histoire de sourire un peu en pensant à un Est-ce que t'entends les tremblements? Est-ce que tu sens les tremblements? Est-ce que t'entends les tremblements? Est-ce que tu sens les tremblements? Est-ce que t'entends les tremblements? Est-ce que tu sens les Est-ce que t'entends les tremblements? Est-ce que tu sens les tremblements?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 tous ces derrière le miroir, on aime notre plaie, on aime se regarder, sentir la fumée, nous envelopper, nous en voudra-t-on l'avenir le dira. Si on touche de bon, gueules saura, que ma ville s'éveille, que son peuple se lève, qu'on baisse et les maîtres, fin de rêve Aimer. Ouais. en vrai on aime céder, ah ouais. suive le schéma qu'on nous a enseigné, en société être bien accepté, sinon pourquoi se détruire autant, à la folie, passionnément, yeah. sinon pourquoi ce désir intense, de tout foutre en l'air, que tout foutre de camp, bon comme sur nos positions. On clame notre opposition On se calme, on s'crame, nos larmes s'étalent Silence plus chiant qu'une partie scrabble On surveille les réactions yeah. On juge, on reproche les actions On aimerait écouter mes peurs d'être dégoûté Donc au fil de danger il est... Ce soir c'est pas moi qui régale, c'est le monde Il a mis son masque de chair le plus simon. Ce soir je danserai avec mes idées noires À la santé de toutes nos pures histoires ce soir c'est pas moi qui régale, c'est le monde Il a mis son masque de chair le plus immonde. Ce soir je danserai avec mes idées noires À la santé de toutes nos pures histoires On, aime, on se déteste. Ouais. Les cœurs tournent leur veste. Ouais. Depuis petit, on nous dit que le couple est la forme établie pour sauver la vie de la peur. D'une solitude immense à torpeur. D'une mort en silence, quelle horreur. Une existence sans vie, donc on s'en tu n'es Mais qu'est-ce que c'est dur, mais qu'est-ce que c'est faux de trouver le pur, de trouver le bon. Est-ce que ça dure, est-ce que ça le vaut Pour un tout pas sûr de se briser les os, les sapiens, sapiens s'abîment. Plus besoin d'avoir la clim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 Noires, Ce, soir, régale, bon. Ce soir je danserai avec mes idées noires A la santé de tous nos pires histoires Ce soir c'est pas moi qui régale, c'est le bon Il a mis son masque de chair le plus juin Ce soir je danserai avec mes idées noires On s'est juré dès demain, sur des terres pures sans chagrin Sur un coussin près des saints, sur de l'air pur du destin que d'orge dans les mains, on s'est pris dans les bras et tout bas Tu m'as dit que la vie nous gâtera, celui qui vivra, on lui laisse pas Derrière nous, on laissera qu'une trace d'étoiles Puis l'hiver est venu, son froid nous a glacés Sans fois le ciel est tombé sur nos carcasses nues on a cru mourir sans toi, on a cru mourir sans voix, noyé dans un amas de lois, perdant de vue les rêves rois, Persistent nous les rêveries, percute encore nos conneries, pénètre une nouvelle utopie, d'être encore ce que l'enfant a dit. Je me souviens Le vango fait nos dessins Je me souviens de Bisous, je me souviens de tous, je me souviens de Garen, de toutes nos putaines courses Ces premières secousses, l'imaginaire étouffe Pas de dune une taf, travail mange et coucouche La nuit bouche à bouche dans des putaines Boîtes Respirez le souffle d'une vie putaine Brave nuit, Ah, ah des putaines boîtes Est-ce que tu sens Comme mais pas l'enfant Comme l'avenir est présent Sentis, et là on s'est dit que les nuits meurtries fallait mieux les vivre Que l'air du whisky était drôle à suivre Et quitte à mourir, autant bien survivre ouais, Rien ouais. Foutu non, non, non. à foutre du lendemain Lécher la bague, bouffer les crins ouais, ouais, Cavaler ouais. loin d'un petit train-train Flamme de chimère au creux des mains Les je les larmes, dans les tours dans les campagnes pas une bouche, pas un œil, pas une porte que n'épargne ce putain de lance, drame coup de batte ou coup de chlasse voiture folle ou trop de traces MST ou Ivrognas, mes raison pour que l'on trépasse alors que sa race, limite se dépasse plus vite qu'une voiture la nuit se désosse on se décore de visage de glace pour que tout notre or jamais ne se dérobe quand pour des cuves le réel nous saoule même la planète ne veut pas de nous sur nous tombe les coups, le passé se défoule si le monde s'écroule c'est sain d'être fou si le monde s'écroule, c'est un d'être fou. Si le monde s'écroule, c'est un d'être fou. Si le monde s'écroule, c'est sans d'être fou. On a cru mourir sans toi. On a cru mourir sans voix. Noyé dans un amas de lois. Perdant de vue les rêves rois. Si le monde s'écroule, c'est sans d'être fou. Si le monde s'écroule, c'est un d'être fou. Si le monde s'écroule, c'est un d'être fou. Toi, t'as pas trop changé, de la barbe, quelques rides, des putains, un peu de poids, tu rêves toujours d'étoiles. toiles, passe tes nuits sur les toits, à goûter la magie d'une vie loin des lois, tu t'assois, tu regardes derrière toi, tu te vois minot, Est ce que t'as fait, des bons choix, vaille, basta, basta. l'avenir taille sa voix, avec ou sans toi, le soleil séchera, l'alarme s'éteindra. Une grosse voix que t'essayes de rythmer Tu kiffes toujours aimer, respecte toujours ton nez Troquer ton survêt contre une chemise ouverte Quand ça te pète, t'as toujours ta mauvaise tête Caractère de merde pour rien tu t'énerves C'est dommage avec l'âge, t'as pas calmé tes nerfs Toujours des terres, prêts à la guerre pour tes sœurs et tes frères. T'es orgueilleux et fier, tu es la misère. Tes voyages ont rempli tes bagages d'une terrible rage que t'espères sans âge. Refuse d'être blasé, le cynisme est uni sur laquelle tu t'interdis d'accoster. Ils te disent utopiste, tu te sais réaliste. Les grands résistent, mais les petits s'agitent. Souffle un fan de révolte face aux nouveaux fascistes, fier de te clamer anti-capitaliste. par une, une voix. Réminiscence d'América, la vie de rêve, Vida Loca, Gringo Alexander Massilia, une guitare, une voix. Réminiscence d'Américain la vie de rêve, Vida Loca, Gringo Alexander Massilia. Déjà enfant, tu l'accent au vent, le débit, les citants, les échecs s'enchaînant. Au fond de ton désespoir, t'as compris que t'étais rien qu'un micro bout d'histoire. Un risque ça vira l'apocalypse Avant ça tu supplies Qu'elle dépose ses lips Au goût de miel contre les tiennes Que tu crèves l'âme sereine En sachant que Mélotem méloman depuis que tes larmes ne coulent plus les peines du vécu accouché d'un bout de plume, l'espoir d'une existence sans amertume. L'échec n'est pas une défaite, non, c'en est en une. à rencontrer ton ombre, elle t'a dit qui es-tu. T'étais au Paraguay, perdu dans une rue. Tu as dit je ne sais plus, qu'est-ce que je pourrais être. Elle t'a dit de savoir si tu voulais renaître. Une guitare, une voix. Réminiscence d'América, la vie de rêve, vida loca Gringo à l'accent de Massilia, une guitare, une voix. Réminiscence d'Amérique, La vie de rêve ou vie Gringo à l'accent de Massilia Près de ta famille, de tes amis T'as jamais laissé gagner l'ennui ne pas gâcher le souffle exaltant des nuits Si la passion s'est s'effrite, t'as toujours pris la fuite Y'a la mer dans tes yeux depuis ta première bouffée Tu l'amas tous les soirs, elle t'a toujours bercée T'as bouffé de la merde pour pouvoir l'embrasser Sur ses lèvres chevauchées, tes rêves d'aventurier T'as écrit des poèmes pour parler aux femmes Sur ta feuille t'as su déclarer ta flamme Silencieuse, et loquace. tu as l'âme bicéphale Elle n'ose pleurer, la feuille éponge des larmes Gargantua, tu as tu as l'âme de chérant. Appétit insatiable, la patte hors les reins, la pâte d'un soleil couchant Une bouteille, un poisson, une cuisse calme tes pulsions Ta zone est dans le Chaco dans les haciendas, t'as cherché des bouts de bois, des bouts de bois, craquer le voile, voir l'autre continent, t'as rendu complètement fada Complètement fada, réminiscence d'América, de ses étoiles Nouvelle naissance au fond de ses cales, la cam, les fans voligames Le calme, tu battais contre les vagues, et flammes Dans le ta life s'évade, t'as des hauts, t'as des pas Dans le haut tu t'emballes, dans les pas Ton égo se tire comme une balle, les ébats te régalent Quand les corps sont canaille, que la pudeur s'évade Dans l'éclat d'un orgasme, ouais le sexe t'attire toujours autant T'as pas changé depuis des 14 ans Mais tu t'enfermes plus 10 ans En disant que tu vas juste te brosser les dents Ils veulent tous faire du sale Car le sale ramène l'argent Moi aime depuis l'enfance Acclamer, sortez des rangs Viens goûter la violence D'une plume incandescente En guerre contre l'ignorance L'instru enflamme l'essence Je veux pas être un roi Mégalie du PKK, sauvage comme une tempête de balles dans le libre au Java. Dernier au quoi, je scalpe les bâtards qui t'étouffent à coups de genoux pour une histoire de pétard Casse pas les couilles, petit clément, t'as bois quand le dit. Le plus féroce des tétards reste un résidu de bine, m'habite un océan d'espie. Navigue mon instinct à de la saute à dynastie, très à décapiter le chien. À toi, capitaliste qui ne pense qu'aux chiffres et eux s'appellent artistes, mais ne prennent aucun risque. Des à mon disque un mode terroriste. Je vais exploser ta playlist Coup de place, coup de fils Paris qu'il aller à Paris, c'est parti d'un réussite. J'ai jamais fait ce que l'on m'a dit. Paris viendra à notre musique. Pareil qu'il aller à Paris. C'est parti d'un réussite. J'ai jamais fait ce que l'on m'a dit. Paris viendra à notre musique. Ma musique adoucit les mœurs et lubrifie des chats. Fallait bien commencer, j'ai donc écrit une petite punchline. C'est cadeau. Bienvenue dans notre univers, ouvert aux couilles et aux ovaires. Allez, venez donc faire la fête. Tout misé sur moi-même, j'écoute pas ce que l'on me dit. Pas besoin d'aller à Paris, on fait monter les paris, d'ailleurs l'OM aura la deuxième avant l'équipe des Qataris, trop seront vaincus par notre putain de rachutiste Qui a reconnu la teuté Et ce défaut de langue, Je ne refaire un couplet Avant le plat de résistance Confidence pour confidence Mes rimes ont toujours plus de sens Le N a toujours plus de chance Quand pour lui les bip se déance Parlons peu Parlons bien Parlons musique autour d'un verre Parlons de la vie de demain Et rappelons nous celle d'hier C'est Ces nuits divers, c'est fait divers C'est livres de bière qu'on a fait couler Après ce couper la concurrence se mettra en coulée paraît qu'il faut aller à Paris C'est paradis de réussi J'ai jamais fait ce que l'on m'a dit Paris viendra à notre musique, Paris faut aller à Paris, c'est le paradis d'un réussite. J'ai jamais fait ce que l'on m'a dit. Paris viendra à notre musique. Paris, faut aller à Paris. C'est le paradis d'un réussite. J'ai jamais fait ce que l'on m'a dit. Paris viendra à notre musique. Paris, faut aller à Paris. C'est le paradis d'un réussite. J'ai jamais fait ce que l'on m'a dit. Paris viendra à notre musique. On va pas devenir de Nous enfants maudit de Dieu. Moi pas de vin, mais plein de vin. Je me dis que tout est vain, loin du flic et des essieux. J'taille ma voix vers l'au-delà. Vague abondante sous les yeux, vague à la me sous pas, ma voix traîne sous les et sous le regard des étoiles, j'suis en quête du Nirvana Sur une scène sous des voiles, j'tisse ma toile Pas tout seul, mes collègues sont partout névrosés, grande gueule, prêt à rendre tous les coups J'me tais un coup Laisse le bit enflammé, qu'il se rive de mes tarifs. Laisse le haine te consumer. Trop dans les fusils, pas confusion dans mes rimes. Mort routine, qu'elle qui se vante de faux crimes Ma traite te fait signer, ma team te fascine. Je vais vomir marine, sur ma nuit et sur marine Loin des divans des divans, je vais raconter mes histoires. J'attends la bourrasque de vent qui à leur tour d'ivoire. Paris pour aller à Paris, c'est paradis d'un réussite. J'ai jamais fait ce que l'on m'a dit. Paris viendra à notre musique. Paris pour aller à Paris, c'est paradis d'un réussi. J'ai jamais fait ce que l'on m'a dit.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 est ce que t'as vécu dans les zones perdues La folie des corps, un décor de nu, pays de cuve, la vie de fou, Paradis déchu, à revoir, c'est tout bah bah Elle veut que ça tape, la défonce et l'éclate Il veut que ça chatte, que les âmes se dilatent Ça chauffe, ça marche Ça marche dans les chiottes, et maths. Des âmes s'évadent dans les flammes Si dans ce lambda. C'est un s'éteint, entre ses deux mains. Soupir s'échappe comme un rien, torride et sans lendemain. Ah. Souviens-toi du décor, de la sueur, des corps, sourire sans fort raccord. Les rapports sont raccords, le secteur est déter, les acteurs sont divers. À faire cramer l'hiver, la petite mort au dessert. Ah. Des âmes s'évadent dans les flammes S'y dans ce rang Faire terre nos battements, la terre notre fratrie Toujours en mouvement On erre dans le monde avec drapeaux rêvant sur nos radeaux, combattant les décomptes Et que la folie coule dans nos vies, ouais le vent m'a dit que l'on est maudit On se racloche à céleste, tout ce qui nous reste, le poème une veste en plus si nous déteste Déserté, virus touriste, une vie touriste, tout est silence, personne dehors, solitude immense, tout le monde s'ignore, corps maltraité, sort enfermé, âme réveillée, rêve d'odyssée, police partout, clochard par douze, jeunesse oublie, ma départouse, brother est là, fouille nos vies, brother partout, dirige nos vies, brother c'est tout, vertu et vis, vertige, la toile se tisse depuis chez toi, tu vois, les images, cruel mirage, église de notre âge, tu ne choisis pas les vêtements choisis pour toi Pourtant on aime la liberté, on la crie même sur tous les toits Pourtant on aime la liberté, on l'écrit même sur tous les toits. Dystopie d'un monde en sursis, droite d'époque où l'on doit survivre Discipline d'une masse assise, débattant d'une révolte factice Est-ce que demain je serai en vie Est-ce que demain le monde sera là Est-ce que je vis pour et la nuit Est-ce que demain tu m'aimeras Est-ce que le jour se lèvera Est-ce qu'on sera tous enfermés L'écran comme seule fraternité, tu places vers le plasma Les pieds noyés dans le magma, drone volant comme horizon le le ciel est devenu espion d'une fou qui flotte en bas et toi tu t'endors dans la queue dans les locaux de pôle emploi un conseiller fait des gros yeux car tu n'es pas bon pour l'emploi les vieux ploient sous leur taf puis crèvent seul on n'est pas de société qui se crache quand elle ne respecte plus le sage casse toi le cul au travail on te vire en battant des cils tu n'es qu'un coup inutile une charge qu'on élimine si tu l'ouvres, ferme la vite ou tes yeux se crèveront si ton fils il se un peu de shit, il en crèvera en prison Dystopie Dystopie Dystopie Dystopie Les fils de pute nous font rêver, les fils de pute nous font acheter. Veulent faire de nous des fils de pub, consommant notre puberté. Depuis qu'on est, on est voué à voir des images trafiquées. Ce trafic nous fait douter de notre propre réalité. Dystopie, dystopie il pas d'humeur à discuter. Mais je suis bourré et je bouillonne. Envie de crier que nos vies sont connes Je suis bourré et je bouèche. Envie de mettre son putain de compte. Envie de faire changer de camp. Envie de voir ses idées ensemble. Ils du blessure postérieurs, passe leur temps à nous inspecter. Monde de plein de prospecteurs, ils s'arracheraient le cœur pour te faire l'acheter. Chez nous, appeler, harceler. Consommer, consonance, étranger, insulte, exploité, ils aiment monter, les pauvres contre les pauvres, on joue les vautours sur le pied de ses porcs et au pied de ses tours, la mort bête les scores, c'est pour être à la mode que les corps tapent fort, nique tes morts, tant que ça rassure, la rafale sur un gars de la street, si tu kiffes la mort contre mur, vas-y dis que les nazis t'excitent, que les rôles soient renversés, le prochain, le fils Bolloré, ou le fils Arnaud, ou le fils d'assaut, ou le fils de chien qui exploite les autres, que les fils de rien enlèvent les menottes, que la zappette finisse dans les. Chiottes, que les pauvres n'assurent plus la faute D'une planète lavée au desktop ah, Par je rêve qu'on la stop, Facile à dire derrière son laptop Cette révolte faudrait l'acter Que l'humanité vise à la voix lactée De toute manière la mort l'attend L'atteignons pas à s'y Arrêtons de dire si seulement Un autre monde est à cimenter Dystopie Dystopie Dystopie Dystopie Distoupez le paix de paix, trop Me terme par magie En un moi une voix m'a dit Trop enragé pour fermer ma gueule ouais. En plein naufrage d'une planète en feu ouais. Tous sous réseau, tous crève seuls ouais. Comment passer demain quand le nous est un jeu Alors je m'envoie vers des toits nouveaux Ma voix tendue vers l'original de l'original. Je me souviens de rien, orgie éternelle vu mon quotidien, classe moyenne, désenchantée Diplômé, désargenté, ouais. venir, fait pas rêver Donc sexe et drogue décomplexé ouais. Plexus a l'air jusqu'au de ciel Cherchant les toits qui m'a vu naître Pas très modeste, mon choix s'arrête Sur la plus belle du céleste ouais. Et si je vais mal, je vais regarder la mer Elle bouillonne et nous ramène Les mystères qu'elle trimballe, ça me rappelle Qu'on est que des bouts de terre Transformés par la rencontre Entre l'air et une étoile Et je m'évade, putain ouais. Quand je pars loin, on n'est rien, et on le sait, mais le destin nous fait rêver l'anonymat. Un océan, un océan, où on se rend pour se noyer. J'ai bourlingué en dix années, dans le béton ou dans les champs Dans mes champs se trouvent les instants, où l'inspire a stoppé le temps Dans un moment tu n'es plus rien, les enculés se touchent au loin Ma vie s'est jouée à rien, Je crois qu'elle m'aime bien cette catin Au lycée prêt à tout casser, j'apprenais l'anglais au peuple irlandais Les profs demandaient où j'étais passé, Philosopher se fait me bourrer Diogène embarqué, au fond de son tonneau L'armée de bargeau, que j'appelais poto y a eu des décassés pour des culs touchés, des coups donnés pour des sales idées Quand il perçaient dans la musique, que j'étais percé par le pacifique Au bout du bout de la Colombie, mettre un bout pour suivre la vie Prendre un bateau, partir au large, bâtir sur une vie de barge Laissez l'écho des sirènes, se faire un nid dans ma barbe Laissez les cubes du mid-lèvre, cristalliser contre ma barbe Et lutter parce que demain, tes rêves seront les siens Et entre ces deux mains, s'éveille le genre humain